Avec Au Début Plus, vous pouvez faire une demande de document. Cette demande permet soit de faire mettre de côté un document, soit, si elle l'autorise, de le faire venir d'une autre bibliothèque jusqu'à la bibliothèque de retrait de votre choix. Pour commencer, identifiez-vous avec vos identifiants universitaires habituels. Quand vous êtes connecté, votre nom apparaît en haut, à droite de l'écran. Ensuite, faites votre recherche. Quand vous avez trouvé le document qui vous intéresse, vous cliquez soit sur le titre, soit sur le lien de disponibilité. Pour obtenir le document, cliquez sur « Demander réservé ». Ensuite, sélectionnez votre bibliothèque de retrait dans laquelle vous irez récupérer ce document, qu'il y soit déjà ou qu'il vienne d'une autre bibliothèque si elle l'autorise. Envoyez la demande. Elle a bien été enregistrée vous pouvez aller le vérifier dans votre compte lecteur, onglet « Mes demandes ». On retrouve bien la demande que nous venons de faire. Lorsque le document a été mis de côté pour vous, vous recevrez un mail de confirmation. Veuillez bien attendre de l'avoir reçu pour venir.